Dans cette séquence, nous allons discuter de ce qu'est un programme concurrent et là plus précisément un programme multithreadé. Mais beaucoup de choses peuvent se transcrire du multithreadé à la concurrence. Qu'a-t-on dans un programme multithreadé bon, On va voir des traitements séquentiels, et euh, quand c'est exprimé en java, eh bien vous allez les exprimer en implémentant la méthode run de l'interface Runnable et donc vous allez encapsuler l'objet qui implémente Runnable dans une thread. Et vous allez pouvoir manipuler le cycle de vie d'une thread à travers certaines primitives, par exemple wait, par exemple sleep, par exemple yield, en gros provoquer des commutations, ou vous suspendre, ou vous mettre en attente. Euh, et puis vous allez avoir des objets partagés, donc ça c'est les, les, les flux, hein. et puis vous avez euh, ici des objets partagés qui vont être synchronisés, et pour cela vous allez devoir donc définir qu'avez-vous en section critique qui euh, va falloir manipuler dans des sections critiques, comment vous allez définir la portée de ces sections critiques de manière à minimiser leur taille, parce que plus vous les minimisez, plus il y aura de parallélisme potentiel, mieux ça ira. Bien évidemment il ne faut pas sacrifier à du parallélisme de la cohérence, voilà. Donc en fait on a en tout des threads, on a des objets qui sont partagés et en général on a au moins une thread parce qu'il faut considérer que le programme principal, la classe principale, eh bien en fait elle va s'exécuter dans une thread à part. C'est la première et unique thread qui démarre si vous n'en lancez pas d'autres et puis c'est elle qui va probablement lancer bah, des threads qui peuvent elles-mêmes lancer des threads peuvent, etc etc. Dans les exemples qu'on a eu jusqu'à présent dans les séquences, on avait tout qui était lancé par le programme principal mais bien évidemment ça n'est pas une fatalité. Alors en fait ce qui était le cas système, est délicat dans l'approbation système, c'est qu'il est difficile d'ignorer des aspects que je qualifierais de système. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions, vous avez vu pour expliquer par exemple des problèmes euh, d'indivisibilité, de, il a fallu qu'on descende quand même assez bas euh, dans à la fois le fonctionnement du système d'exploitation et le fonctionnement du processeur. Donc on ne peut pas ignorer ces aspects. Donc vous avez besoin d'avoir une idée relativement précise des mécanismes sous-jacents qui sous-tendent l'exécution d'un programme sur une machine, sur un processeur, mais en général maintenant multicœur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc vous devez raisonner de façon un petit peu différente et en particulier vous poser de façon très particulière ces questions-là. En plus d'autres questions comme comment construire la topologie de votre application. On imagine qu'on a par exemple un système de processus thread euh, structuré en anneaux, ben, la structuration en anneaux, elle se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Il faut la construire. J'ai déjà évoqué dans une autre séquence les problèmes qu'on pourrait avoir pour décider de la terminaison. Ben, là aussi, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Il faut faire des choses. En guise de conclusion, je vais évoquer un certain nombre de notions importantes que nous allons ensemble découvrir au cours des prochains chapitres qui s'égrèneront à travers les séquences qu'on verra les semaines qui vont suivre. Et la première de ces notions c'est le moniteur. Le moniteur c'est une notion qui a été, c'est une entité qui a été introduite par euh, Sir Charles Anthony Hall, anobli par la reine, euh, d'Angleterre, donc c'est un très grand informaticien anglais. Euh, il a introduit cette notion en 1074 Alors on a un petit peu Peut aborder les moniteurs sans trop de détails parce qu'en fait c'est une mécanique qui est liée au fameux verrou que j'ai évoqué dans certaines séquences, le verrou associé à un objet et qui permet entre autres de faire le synchronized. Ensuite euh, nous verrons euh, les sémaphores, c'est une entité qui a été définie par euh, Esger Dijkstra en euh, 1965. C'est un objet qui est plus simple enfin plus élémentaire en sens sens qu'il faut plusieurs sémaphores pour implémenter un moniteur. Ensuite on a la notion de rendez-vous qui a, là, a été définie par une société Sun Microsystems aux alentours des années enfin, de 1980, un petit peu avant et puis ça s'est égrené un petit peu après. Et euh, ils sont partis de la notion de RPC, Remote Procedure Calls où l'idée est de, de simuler un appel de procédure mais pas sur la même machine mais à distance. Alors en fait la véritable implémentation du Remote Procedure Call, c'est sous un système qui s'appelle RMI Remote method Invocation qui permet d'invoquer depuis un objet A vers un objet B euh, une méthode de l'objet B depuis l'objet A, sachant que A et B ne sont pas sur la même machine et qu'il y a le réseau entre eux. Mais sous certaines conditions, on peut penser que ça correspond à de l'appel de méthode. En particulier si vous avez un objet A qui appelle une méthode d'un objet B, que A s'exécute dans une thread et que B s'exécute dans une autre thread, on est dans des situations assez similaires à euh, ce qu'on trouve euh, dans le RPC et euh, cette notion est la notion support principale du parallélisme en, en, dans un langage comme ADA par exemple. On a également une autre notion assez importante euh, qui peut être assimilée euh, à du multi rendez-vous du bar de synchronisation ce qu'on appelle le co-begin co-end alors ça c'est la fin des années 50 c'est les premier, tout premier mécanisme. Et en particulier, ça a été beaucoup utilisé dans des langages comme euh, OCAM. On retrouve euh, Tony Orr, parce que Tony Orr a travaillé, a fait partie des gens qui ont défini ce langage. Je vous en ai un petit peu parlé, parce que, enfin, je ne vous en ai pas parlé directement. J'ai évoqué dans une séquence le transputer, et c'était le langage qui permettait de programmer le transputer. Et on avait deux actions principales, l'action pas euh, sec, qui sec ABC fait A puis B puis C, et par... Par ABC fait A en parallèle de B en parallèle de C, mais on ne quitte le par que lorsque A puis B puis C sont tous les trois terminés. Voilà. Évidemment, on pouvait avoir le part de ABCD. Et en fait, les programmes dans un langage comme OCAM étaient simplement synchronisés à l'aide de cette notion, puisqu'on imbriquait des secs dans des parts, ou des parts dans des parts, ou des. etc. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on verra rapidement ce type de notion, enfin pas la notion parce qu'elle n'existe pas du tout celle-là en java, mais on trouve des mécanismes qui ressemblent et en particulier les barrières de synchronisation. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.